C'est un, un, un sujet extrêmement important parce que c'est question, la question de la, la prise en charge psychologique des agents qui, euh, qui sont confrontés à des situations euh, violentes, et là plus précisément euh, à ceux qui ont employé leur arme. Euh, parce que y a, euh, c ça a été analysé, on l'a vu chez les militaires particulièrement, euh, les, les stress post-traumatiques et les, les traumas à posteriori, l'usage de l'arme à feu, non pas de se faire euh, uniquement soi-même tirer dessus, mais de, de faire usage de son arme sur quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un geste anodin, et, et, et beaucoup, les policiers, dans leur, dans, leur, dans, leur grande, dans leur grande masse, le savent. Néanmoins, on voit bien que derrière la prise en charge par le ministère de l'Intérieur de ces agents, qui peuvent être euh, en souffrance et développer des, des stress post-traumatiques, euh, bah, le ministère est défaillant. D'ailleurs, dans la LOPMI, il était euh, assez intrigant de voir le ministre de l'Intérieur donner des chiffres du nombre de psychologues dans la police et du nombre de psychologues qu'il voulait recruter différents en fonction des heures de la journée et des jours pendant lesquels nous discutions. Alors c'est vrai qu'on a eu un examen décousu sur toute une semaine avec des morceaux, mais enfin, à la fin, on se dit qu'il y a quand même peut-être un manque de psychologues dans la, dans, dans, la, dans la police nationale et de culture au sein de, de la police nationale euh, sur le fait de, de se dire le psychologue euh, n'est pas euh, celui qu'il faut éviter où on n'est pas euh, dans la police euh, tellement des gros durs euh, que oh, allez aller chez le psy non mais rendez-vous compte euh, non il faut banaliser ces rendez-vous avec le psychologue il devrait d'ailleurs après euh, chaque usage de l'arme à feu avoir un rendez-vous obligatoire euh, en la circonstance euh, et ce n'est effectivement euh, et en réalité pas le cas il faut que ça devienne une routine et a contrario, il y a des choses qui ont été faites sur la prévention du suicide par l'association Peps, nous raconter ça, euh, qu'ils avaient fait en sorte que des psychologues accompagnent des policiers euh, au stand de tir, euh, les accompagnent dans des, des, des éléments de, où ils sont dans un environnement plus professionnel, et pas juste dans un bureau en face-à-face -face, euh, de manière très, très froide et désincarnée. Et ça, ça apporte Merci des le résultats. Donc on Monsieur a besoin d'avancer là votre avis Merci euh, Monsieur le Président. Donc les RPS sont particulièrement élevés dans la police et la gendarmerie au regard des fonctions particulières qu'exercent les forces de l'ordre, du stress et des dangers auxquels ils sont continuellement confrontés. Vous avez raison de soulever la question de l'accompagnement psychologique, mais pourquoi en restreindre le champ aux seuls agents ayant été euh, contraints d'employer leurs armes C'est un enjeu qu'il faut traiter dans sa globalité et notamment au regard du nombre hélas très élevé de suicides dans la police et la gendarmerie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le groupe Rassemblement National a réitéré auprès du président de la commission des lois, sa demande de créer une mission d'information sur ce sujet afin de donner les moyens à la représentation nationale de dresser un état des lieux complet en la matière. Par conséquent, en l'état de la rédaction de votre amendement, je sollicite son retrait ou à défaut avis défavorable. Alors, avant de donner la parole à M. Bernalicis, il me semble que dans la LOPMI, on a d'ores et déjà un rapport qui doit être conduit sur le nombre de suicides dans la police. Ouais. C'est une réflexion. Non, non, ça s'est resté en CMP. Oui, ouais, ça s'est resté. M. Bernalicis. Non, mais c'est bon, bien si c'est resté euh, et que été sorti de la CMP, mais il y, y a quand même un, un, un enjeu extrêmement important euh, là-dessus. Et je vais vous faire euh, une confidence, monsieur le rapporteur. Euh, la réalité, c'est que si nous avions fait un, un amendement rapport demandant euh, à poser des questions sur l'accompagnement psychologique en général, euh, monsieur le président de la commission des lois aurait pu. Au titre de l'application de la Constitution, car oui, ici aussi, on peut appliquer la Constitution, tout comme le gouvernement pourrait remettre des rapports sur l'application de, la, de ces lois et le caractère constitutionnel qu'elle pourraient avoir, au titre de l'article 45. Donc, euh, donc on, on a restreint au sujet de votre proposition euh, de loi, qui est l'usage euh, des armes. Et donc, c'est, euh, à mon avis, euh, extrêmement euh, important que l'on progresse euh, là-dessus, sur cet accompagnement psychologique, et qu'on euh, ne, on ne se dise pas que ça y est, parce que ceux qui auraient voté la LOPMI... Euh, donnerait quitus au gouvernement, c'est bon, c'est dans un rapport, c'est un annexe, on a mis des moyens supplémentaires. Non, en fait, le gap à franchir est tellement énorme, est tellement colossal, et il, est, il renvoie aussi à la culture professionnelle, et donc à ce qui est enseigné en formation initiale et en formation continue. C'est un changement de paradigme euh, qu'il faut euh, opérer au, au, au sein de la police, c'est-à-dire, en fait, euh, faire tout le contraire de ce qui est raconté dans les tracts euh, de cette organisation euh, policière, euh, parfois factieuse, qui est Alliance Police Nationale.